Dans le fichier que vous pourrez télécharger depuis ma page Thingiverse, il y aura un modèle simple à suspendre et un modèle avec des chiffres qui varient de 1 à 24, donc si vous voulez vraiment vous faire un calendrier de l'avant, ce modèle est adapté pour vous. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. A demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao ciao.